What? <laughs> I'm know he doesn't think he knows what to do He's qui sont en train de nous regarder sur... Non, la dame, euh, elles sont parties visiter, mais elles sont dans le coin par là. Ah, ouais. Il y en a une qui est artiste... Voilà. Ah, oui, je suis... On va Il y a ah, suis... le un dans... choix quand même d'utiliser la, la technologie et ah. de chanter. Ah, oui. C'est ah, oui, oui, de un chanter. connaître, de parler avec une artiste et surtout d'essayer de comprendre. Là, on a un monsieur dans la salle voilà, il y a un monsieur qui est sur l'autre ordinateur en train de manipuler l'autre avatar. Oui, je suis là. Voilà. Oui, je peins devant l'ordinateur, c'est pour ça que je suis toujours là. Parce que moi j'ai toujours voulu devenir un personnage à l'intérieur de l'œuvre plutôt que le créateur. J'ai toujours voulu être la créature plutôt que le créateur. Je vais vous montrer en vrai, voilà. Je vais vous en vrai. Voilà. Je suis pas rasé en plus. Ah voilà. <rire> je suis en train de travailler devant l'ordinateur parce que j'ai une toile à faire pour ce soir et je suis en train de la faire devant l'ordinateur. Mal maison. canne. Ah, je vais en Ah, voilà. C'est bon, c'est bon. Vous l'avez reposé, c'est bon voilà là vous pouvez marcher voilà. voilà vous retrouvez la même exposition donc c'est l'université laval à québec au voiture. c'est moi l'office du tourisme c'est euh, vous que l'avez construit ou euh, c'est vraiment l'office ah, okay. du tourisme je vous dis merci de, de la part de tout le monde tout le monde semble avoir apprécié la visite hein. on va sûrement revenir pour en voir un peu plus parce que No. Attention, on avance. On avance, foire. That's it. <laughs> <laughs> Hello, how are you? Good, I hope you enjoy it. I'm enjoying it too, even from where I'm Wednesday Jam live from Zurich. is connected. Only virtual worlds can do such miracles. La dernière innovation de ce carnaval est non des moindres, du gigantesque à coup sûr et qui ne pollue pas ou en tout cas moins. Le carnaval en trois dimensions de l'île Moya de Second Life, un monde virtuel développé sur Internet. Cette œuvre est également projetée sur les écrans géants de la place Masséna avant et après les corsos carnavalesques. Pour sûr, nous sommes bien dans le troisième millénaire. No. no.